Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous emmener à la découverte d'une cliente hors norme, tant par sa sympathie que par sa performance. Un snatch à 88 kg et un clean and jerk à 110. Ça commence à vous parler? Allez, on y va! Donc, euh, je m'appelle Marie Robin, j'ai 23 ans, j'habite à Metz et euh, je coach euh, à la boxe Roudelèvre, à mont -Archange. Donc je fais du cross-training depuis 4 ans maintenant. Depuis toutes ces années, euh, j'ai déjà euh, réalisé des compétitions et j'en ai gagné aussi. Euh, dernièrement, bah, cette année, j'ai gagné les belgiens de Fondon en élite. Je fais aussi de l'haltérophilie et cette année j'ai fini euh, donc deuxième donc, championne de France en moins de 71 skis. Alors le cross-training, c'est une discipline qui permet de développer les, les qualités physiques avec des mouvements fonctionnels effectués à haute intensité. Euh, donc dans le cross-training, euh, on retrouve des mouvements issus de la gymnastique, de la force athlétique, de l'haltérophilie et aussi des sports d'endurance pour but d'être le plus en forme possible. Alors mon quotidien, donc, euh, je me lève le matin, je déjeune. <rire> ensuite, je vais à la boxe pour donner mon premier cours. Euh, ensuite, j'ai une pause pour m'entraîner, donc ma première session. Ensuite, je recoche de nouveau, j'ai la pause repas, donc je mange et je m'entraîne de nouveau après manger et je redonne mes cours à partir de 17h jusqu'à 21h le soir. Et des fois, j'ai du renforcement à faire en, en fin de journée. Donc ça peut m'arriver de faire entre 2 et 3 sessions par jour. Donc Généralement, les adhérents on arrive à la salle, tu fais un peu une mobilité avec une PVC ou un élastique. Ensuite, je lance le cours, donc il y a toujours une partie échauffement au début de l'heure, une partie skill, ce qu'on appelle skill, c'est la partie technique, entre guillemets. Et à la fin de l'heure, il y a toujours une partie cardio, ce qu'on appelle le WOD Si on peut traduire, c'est « Workout of the day », c'est le haut du jour. Donc, généralement, quand les, les adhérents arrivent à la boxe, euh, c'est quoi le hot Donc C'est la partie qui est écrite au tableau. Euh, plus concrètement, c'est euh, la partie la plus, euh, plus haute intensité dans l'heure. C'est là où on met le plus d'intensité. Ça peut être un enchaînement de plusieurs mouvements dans un laps de temps, ou, ou alors euh, plusieurs tours en 10 minutes. Ou, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a tellement de mouvements qui existent. Que... Dans la partie échauffement, on va faire de la mobilité, on va faire monter un peu le cardio histoire de chauffer, surtout quand il fait froid comme ça. Euh, la, la partie technique, ça peut être des mouvements d'haltérophilie ou des mouvements de gymnastique, ou poids du corps tout simplement. Et euh, la partie cardio, ben, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça peut être plusieurs mouvements à répéter plusieurs fois ou le plus rapidement possible. Ouais. Euh, le matin, c'est souvent cardio et gym, euh, ensuite l'après-midi c'est souvent altero, wood et renfort. Bah déjà de venir essayer, de venir découvrir ce sport-là, parce qu'on se rend pas compte, de, on a beau voir en vidéo ou des personnes pratiquer, on a l'impression que c'est hyper dur et qu'on n'est pas capable de le faire, mais il euh, faut venir tester, tous les mouvements sont adaptés et on adapte ça aux débutants, il n'y a aucun problème. Tu pas t'as des conseils à donner de leur Tu tues toi, tu dis pas vous Allez vas-y Il faudra même faire un bêtisier C'est sérieux <rire> ah ouais, vrai. Tu Genre j'ai pas, de pas, pas trop, trop chaud hein par contre Jusqu'il fait pété. Vas-y vas-y tranquille, dis <rire> <rire> toi qu'il y a personne qui te regarde Je sais C'est soit là, soit je regarde là, mais mets toi là alors du coup Ouais mais non, bah non c'est important <rire> On la refait <rire> Alors je m'appelle Marie-Robin, j'ai 23 ans Non, ça va pas, tu le regardes Tu regardes mais tu, tu regardes pas lui, allez vas-y on la refait Toutes les autres fois il me disait de regarder, du coup ça me perturbe moi toi tu me compares à François là Non mais je croyais qu'il fallait pas que je regarde là-bas. Euh, oui. oui moi, moi là tu regardes là-bas. <rire> ah, ça ça, ça se sais. voit sur la vidéo quand même. On la oh. refait. <rire> ouais j'aime changer. Ah ouais un petit peu ouais. ah, oh, Tu veux ouais. me regarder là ouais. ou ouais, ouais. ouais. Oui ouais. Mais si je regarde là, je vais. Euh, J'ai le réflexe de regarder. Ah le... bah, il le... ouais, ouais. Mais même toi tu vas me, me faire rigoler. rigoler. Conner, voilà. Non moi non ça va. Non, là je vais être sérieux. alors est-ce tu Non mais explique-moi. Explique-moi. Bordel de merde ce qu'est le cross-training.